Coucou, coucou les amis, alors je vous retrouve pour le tirage des énergies euh, plutôt sentimental on va dire, parce que je vais utiliser l'oracle des Médéores ici pour faire un message sur le week-end. Voilà, parce que je ne me suis pas... Euh, je n'ai pas fait de tirage sentimental ce, cette semaine, euh, comme j'ai l'habitude de faire, et du coup bah, je me suis dit que j'allais me rattraper pour le week-end. Quel est le message sur ce week-end que vous devez comprendre Donc d'un côté... Il y a l'océan, la carte océan que je vous montre ici. Hop. Et le thème numéro 2, ça va être la famille. Donc, soit vous laissez parler votre cœur en choisissant l'un d'entre eux pour avoir peut-être des réponses, soit vous écoutez les deux. Alors, on est libre de, de faire ce qu'on veut, mais c'est vrai que plus on veut être précis, plus il faut être précis. Voilà. Plus il faut le choisir. Alors, l'océan, euh, on vous dit que la mer d'un bleu profond parle à votre âme, vous guérit et vous apaise. Même le fait de vous imaginer plonger dans son ventre de guérison produit des effets désirables. Mieux encore, passer du temps physiquement près de l'océan, laisser sa puissance et sa beauté laver tout souci et inquiétude. Ben, venez tous chez moi <rire> j'ai les pieds dans l'eau <rire> voilà apparemment elle lave c'est reconnu de toute façon de l'eau de mer hein. l'eau de mer pour purifier pour nettoyer euh, mettez vous dans l'eau salée ça va déjà vous soulager hein. les pieds dans l'eau salée pendant 10 15 minutes ça va vous soulager toutes les énergies alors la, la mer je vous, je vous dis pas mais malheureusement c'est vrai que c'est pas facile quand il fait froid le tas numéro 2, c'est la famille. Pareil, le message, je vais vous le communiquer. Je crois que je l'avais déjà eu. Elle était déjà tombée, cette carte. Alors, la famille, la situation est ancrée dans une expérience émotionnelle avec un membre de votre famille que nous pouvons vous aider à comprendre et à guérir. Dans votre esprit et votre cœur, entourez la personne vous-même et l'expérience d'une lumière apaisante et de nombreux anges. Soyez ouverts au cadeau de la situation et permettez-vous de le ressentir la paix. Voilà, il y a une situation sentimentale, familiale, euh, peut-être un peu difficile, qu'on vous demande de vous détacher, d'apaiser, peut-être une situation de conflit, voyez, de, de guérison par rapport à une, à une blessure familiale. Donc, euh, voilà, ça va peut-être parler à certains. Alors, je vais mettre, attendez, je vais mettre une petite musique si j'y arrive. Oh là là, au secours. Et on va regarder. La meilleure routine oh, matinale pour attirer. C'est pas vrai, c'est la pure. On va regarder le message pour l'océan, ceux qui ont choisi l'océan. Non, pas sur le week-end ici que vous devez comprendre tas numéro 1 j'entends rien allez le message que vous devez comprendre pour ce tas numéro 1 l'océan chakra sacré des Ouh on a on a deux choses on a le troisième oeil apaisement du mental et le chakra sacré qui a peut-être un petit problème par rapport à vos désirs, à votre intimité. Chakra sacré, c'est tout ce que vous matérialisez, vous désirez, c'est votre enfant intérieur. Le soin que vous donnez à, à, à ce que vous aimez faire, ce que vous aimez. Alors, il y, a le, il y a la notion de créativité, de création, tout ce que vous créez. Bien sûr, comme une maman va créer un bébé. Euh, il y a la relation avec la, la relation euh, plutôt intime, puisqu'on tombe sur le bas du ventre. Intimité, sexualité, désir pour l'autre et éveil de votre spiritualité, éveil de votre conscience, ouverture du troisième chakra, euh, du, du troisième œil, pardon, du troisième œil qui signifie euh, discernement, lucidité, clairvoyance. Petit problème avec le chakra sacré. Donc réalisation de vos désirs, du rapprochement intime, aussi sur le domaine sentimental. Alors, quel est le message euh, qu'on va avoir besoin de comprendre Alors, attendez, mes cartes sont mal étalées. Je vais les prendre comme ça, parce que je ne supporte pas <rire> faire des bêtises. Allez, quel est le message que vous devez comprendre aujourd'hui Comme ça, oui, voilà. je ne vois pas les cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on va commencer, on a une fin de cycle par rapport à mauva... <rire> Mauvais Oeil Jalousie. Hein. ça commence fort angoisse et peur ok. on a un corps physique souffrant d'accord et on a le bonheur total waouh gros message mes, messieurs dames ta numéro 1 effectivement je comprends pourquoi il y a une histoire d'océan c'est à dire de purification parce que vous avez un corps physique souffrant pourquoi vous avez des angoisses et des peurs mais peut-être dû à de la jalousie d'une personne de quelqu'un mais c'est la fin d'un cycle on vous dit donc ça va se terminer c'est la fin d'un cycle dans votre relation, quelque chose se termine. Et c'est plutôt positif parce qu'à la fin, j'ai quand même le bonheur. Euh... Alors, mauvais oeil, jalousie, fin de cycle justement qui concerne peut-être un karma, quelque chose que vous avez eu à nettoyer, qui concernait donc de l'envie, de la jalousie, de quelqu'un de négatif autour de vous. Quelqu'un qui a envoyé des mauvaises ondes par rapport à la relation, par rapport à ce que vous viviez sur le plan sentimental Est-ce que vous avez été justement dans le bonheur, ou vous avez connu quelqu'un et que du coup, en voyant ça, les gens n'ont pas apprécié, malheureusement, le bonheur des uns ne fait pas le bonheur des autres, fait <rire> plutôt le malheur des autres, et inversement. Donc là, j'ai euh, la fin d'un cycle, on va se terminer, on va commencer à terminer un cycle qui a été négatif, parce que vous êtes angoissé, dans les peurs, les peurs de l'engagement, les peurs de l'investissement, les peurs d'attirer de la jalousie, justement. Peut-être cette jalousie vous a fait avoir peur de la relation. Et du coup, ça s'est répercuté. Vous avez somatisé tout ça et le corps physique souffre. Alors, il y a des répercussions. Des fois, on se dit, euh, j'entends très souvent autour de moi, mais c'est la vie, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai mal au dos, j'ai mal quelque part. Mais ça symbolise beaucoup de choses. Je pense qu'il y en a qui savent plus que moi, d'ailleurs, mieux que moi, ce que ça symbolise. Par exemple, la trahison est représentée très souvent. Les coups dans le dos, le coup de, dans le dos, le dos, fardeau qu'on qu a dans le dos, c'est justement les maux de dos. Après, le ventre, c'est aussi le chakra sacré. Donc, il y a des petites relations. Euh, les angoisses que vous émettez euh, ont ré, répercussion d'un corps physique qui va aller mal. C'est-à-dire que l'âme... Si elle détecte des énergies négatives, elle va les reproduire sur son, son corps physique. Alors que vous avez quand même le bonheur à portée de main. Donc soit on a envisagé de vous envoyer des mauvaises ondes, euh, de la jalousie par rapport à cette relation. Et du coup, vous n'avez pas su, vous ne savez pas profiter de votre bonheur. Et moi, c'est la notion d'angoisse et de peur qui me dit que ça, ça provoque ça, alors que vous aviez ça au bout. Ok Fin de cycle de quelqu'un de jaloux, quelqu'un qui vous envoie des mauvaises ondes, qui essaie de vous déstabiliser, qui essaye de vous faire prendre un autre chemin. Alors, très souvent, c'est par derrière, hein, parce que après, ça peut être intentionnel, bien évidemment, en face, voilà, à dire, à vous essayer de vous dire, par exemple, en visuel, par téléphone, ne fais pas ci, ça ne va pas avec lui, ça ne va pas avec elle. Voilà, des choses comme ça. Il y a une influence. Et du coup, vous prenez peur. Vous avez des angoisses parce que vous dites, je vais retomber, je vais retomber dans une situation qui ne va pas me convenir parce que je suis influencée, influençable, inconsciemment ou consciemment, selon. il y a des répercussions sur euh, donc vos énergies physiques, de votre santé mentale et physique. Il y a beaucoup de verre d'ailleurs. Hein, et on retrouve l'énergie du verre avec l'océan. Fin de cycle. Alors, on a une croisée des chemins qui arrive. Donc voilà, vous allez changer de direction. La mauvaise, mauvaise oeil, jalousie. On me parle effectivement que vous, avez été, vous êtes tombé dans le désintérêt et l'oubli. Vous avez été oublié par quelqu'un. Pourquoi Parce que cette personne ou vous-même, vous avez été influencé du mauvais côté. On vous a soumis à une relation plutôt mauvaise dans le sens où vous avez eu euh, des répercussions à cause de cette jalousie, à cause de ces envies, qu'elles soient conscientes ou pas, hein, que vous le soyez conscient de ça, vous avez été désintéressé par l'autre, oublié par l'autre, ou vous avez volontairement oublié votre relation. Mais ça vient de, du mauvais œil, hein, ça vient d'une énergie négative. Angoisse et peur Apaisement des émotions. Regardez, vous allez grandir. Ah Et c'est bien parce que ça correspond à l'angoisse. Vous êtes à la croisée des chemins par rapport à cet intérêt, cet oubli. Angoisse et peur, vous allez monter. Vous allez monter, en fait, la pyramide, pour moi. Vous montez vers l'éclaircissement, la lumière. Vous avancez et vous guérissez vos émotions. Ensuite, le corps physique souffrant... Réponse qui tarde, regardez. Vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Vous n'avez pas les réponses à vos questions. Pourquoi je ressens ça Pourquoi je ne suis pas bien Pourquoi j'ai peur Pourquoi je suis angoissée Pourquoi on ne s'intéresse plus à moi Pourquoi je ne m'intéresse plus à l'autre Alors que j'ai le bonheur là. Pourquoi j'ai le bonheur total alors que je suis malheureux Pourquoi ici, j'ai le mauvais oeil J'ai l'impression d'avoir des jalousies qui m'angoissent en fait. Qui me font... Prendre le mauvais chemin du bonheur. Alors, le corps physique souffrant, c'est-à-dire que comme vous n'avez pas de réponse à vos questions, à la relation, à l'amour, votre relation avec les autres, avec l'autre, avec vous-même si vous êtes célibataire, c'est parce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, parce que inconsciemment vous avez pris des énergies négatives. Des personnes inconsciemment vous ont montré le mauvais côté de la relation. Ou consciemment, je, parce que mauvais oeil, jalousie, c'est très souvent... Pas. Moi, je trouve que c'est intentionnel. Après, c'est vrai qu'on peut être jaloux malgré nous. Hein, on, voilà. On, mais de la faire du mal, de la dire à l'autre ou à essayer de lui faire comprendre, n'y va pas euh, parce que tu vas souffrir ou parce que je ne sais quoi, parce qu'elle n'est pas bien, parce qu'il n'est pas bien, parce que... voilà. Y a, seul vous, vous savez aussi. J'avais le chakra sacré et le troisième oeil. L'ouverture du troisième œil fait que vous devez être conscient de votre potentiel dans cette relation, de, des conséquences. Si vous souffrez quelque part et que vous ne trouvez pas ça normal, c'est certainement que quelqu'un, quelque chose est, est contre, contre vous ou en tout cas essaye de le, de le faire, essaye de, de vous dévier. Surtout si vous vous sentez désintéressé, si on vous a oublié, si on vous a mis de côté, euh, mais moi j'ai la fin de cycle tout de suite, donc pour moi oui c'est la fin d'un cycle négatif qui a été fait de ralentissement, qui a été fait euh, donc de souffrance, euh, de jalousie, d'envie. Euh, et que vous allez dépasser ça, vous allez le dépasser, vous êtes en train de le dépasser puisqu'on a la pyramide ici, on va apaiser nos émotions, on va aller vers la lumière ici. Le corps physique va vous montrer que plus vous retardez votre comment dire votre clairvoyance, plus vous, vous évitez de regarder la réalité en face, c'est-à-dire de prendre conscience de ce qui se passe vraiment, plus vous allez souffrir au niveau du corps physique, plus vous allez avoir des douleurs qui vont apparaître de nulle part. Alors bien sûr, les, les, les cartésiens... <rire> vont dire « mais c'est la vie, c'est parce que j'ai fait trop de choses dans ma vie, que j'ai trop bu, j'ai trop mangé, j'ai fait trop de sport. <rire> » Voilà, c'est la vie. Bon, ben non, Sur, c'est la vie certes, mais ça s'explique énergétiquement. Pour, pour une, à un moment donné, je me souviens, j'étais à fond dans mon travail, j'en avais euh, voilà plein, plein le dos, et ben je, on m'a mis volontairement, je me suis, malgré tout, j'ai eu un blocage au niveau du dos à la fin de l'année. Comme si c'était, voyez, la fin, qu'il fallait que je m'arrête parce que je ne voulais pas m'arrêter, parce que je ne pouvais pas, parce que j'avais tellement de travail que je me suis dit « Eh bien, on m'a obligé à m'arrêter parce que je, je, suis, je me suis complètement coincée du dos. » Voilà, c'est le fardeau que vous portez. Alors, des fois, il y, a des, il y a des douleurs qui sont plus ou moins hautes et ça signifie certaines choses, donc des trahisons, des choses comme ça, des coups dans le dos, un couteau dans le dos. Alors, le bonheur. On finit avec euh, le bonheur total. Oh, regardez, on a une vie antérieure. Donc, euh, vous allez réussir à dépasser, en fait, cette relation ici que je vois, même si elle est dans la souffrance, même si vous avez été euh, avec des oppositions, des gens qui se sont mis en travers, qui n'ont pas cru en vous, en la relation, qui ont essayé de mettre des bâtons dans les roues. Vous avez le bonheur total, pourquoi Parce que pour moi, c'est en lien justement avec quelque chose que vous avez connu. Ce sont des vies qui ont été passées ensemble et que vous devez de toute façon certainement continuer cette vie sentimentale avec cette personne, je pense, hein, d'après moi. Euh, c'est un beau message ici d'espoir. Vous n'avez pas les réponses à vos questions, mais elles viennent, elles viennent de vos vies antérieures. Vous avez le droit au bonheur parce que vous avez dû connaître quelque chose dans votre vie. Passé. et vous le méritez vous le méritez mes amis tant que vous ne voyez pas ce qui cloche alors on a le chakra sacré on a le désir justement la manifestation de vos désirs de créer quelque chose de beau euh, d'être dans une relation intime euh, qui peut créer quelque chose aussi ensemble hein, puisqu'on a deux euh, êtres qui quand ils vont se retrouver peuvent créer quelque chose de beau, comme un enfant, comme un projet, comme une vie à deux, une construction. Voilà, il y a des choses à savoir ici. Et tiens, on finit avec le message à venir aujourd'hui. Donc, vous allez finir par avoir un message, soit de cette personne en conscience, c'est-à-dire vous allez avoir des communications. Des communications de l'univers, on parle aussi. Hein, des communications avec les anges, puisque vous avez le troisième œil qui va s'ouvrir ou qui est en train de s'ouvrir par rapport à vos désirs. Vous allez prendre conscience de tout ce que vous avez vécu. Pourquoi vous êtes passé par là Parce que vous n'aviez pas les réponses. Et que vous n'avez pas tarder à les avoir, à les comprendre. Parce que c'est un lien qui mène au bonheur. Il a dû connaître, vous avez dû connaître plusieurs vies ensemble. Et c'est pour ça que vous devez vivre cette relation à nouveau. Mais il y a le fin de cycle, la fin de cycle qui annonce justement que tout ça, ça va s'arrêter. Et que vous allez apaiser vos émotions. En ayant les réponses à vos questions. Ok Voilà les messages pour ce week-end. Je vous fais une petite pause. Euh, je vais boire un petit coup. <rire> pour tout vous dire, je me ressource et je reviens pour le tas numéro 2. A tout de suite. Allez, 17. 11. Oups. On va passer donc au tas numéro 2. Ah. Alors, on va regarder euh, quelles sont les énergies justement euh, en présence pour le week-end, mais aussi par rapport à vous. Donc, tas numéro 2, ceux qui ont choisi la vie de famille, la famille, le lien de famille. Quel est le message qu'on doit faire passer pour le tas numéro 2 Tas numéro 2, ceux qui ont choisi la famille. Hop Allez, cas numéro 2, famille. Okay. Alors, wow, conscience, ouh, des cartes qui vous se parlent effectivement de l'évidence que vous avez. Vous avez une prise de conscience, vous avez une ouverture spirituelle qui est en train de se faire ici. Conscience que quelque chose est en train d'aboutir, de, de changer. Waouh! Wow lâcher prise et que ce qui doit arriver arrivera <rire> c'est une évidence c'est un, un lien euh, que vous ressentez par exemple comme euh, votre autre votre moitié ou la chose la situation dans laquelle vous êtes c'est une évidence pour vous ça doit pas être autrement suivez suivez la l'évidence hein. c'est euh, surtout votre petite voix alors ta numéro de famille qu'est-ce qui se passe pour ce week-end quel est le message ah, bah tiens, on a tout de suite avec un ex-partenaire. <rire> Enfant intérieur, chakra sacré. Ah bah là, ça se suit. Hein. Les deux sont ensemble. Alors, apparemment, ça devrait concerner votre ex. Une personne qui revient dans votre vie. Protection, réalisation. Waouh et encore, déblocage du troisième œil. C'est un ex qui doit certainement euh, prendre conscience de ce qu'il a besoin, lui, pour être heureux. Pour euh, créer ce, la vie de ses rêves, le chakra sacré, qui est encore l'intimité, la relation avec la créativité, la création. L'enfant intérieur, créer un enfant aussi. Hein. <rire> créer un enfant, ce qui lui fait plaisir, ce qui le le nourrit, celui, ce qui le, le met en joie. Il y a une protection sur sa texte Pourquoi Parce que lui, il va commencer à, à comprendre des choses puisqu'on a la clairvoyance qui arrive. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Donc, c'est-à-dire qu'il va moins réfléchir et plus se fier à son intuition pure. Pourquoi Parce que l'univers, le temps, lui tend la main, lui tend la perche, lui donne une information, peut-être qu'il doit comprendre, il y a une évolution par rapport à un ex. Hein. Donc, si vous ne voulez pas revenir avec votre ex, ça, c'est votre problème. <rire> c'est votre libre-arbitre. Hein. Mais cette personne est en train de réaliser quelque chose. Puisqu'on a beaucoup de soleil. On a beaucoup de, effectivement, le chakra sacré, l'enfant intérieur. Pour moi, c'est un peu la même chose. Hein. Vraiment. Hein. C'est la même chose. Changement imminent, regardez. Ah, pardon, vous ne voyez pas. Changement de conscience. Donc, on retrouve l'énergie de la conscience ici. Un changement par rapport à sa façon de penser, sa façon d'agir. <rire> Ou vous-même, vous allez peut-être changer d'avis, bien évidemment. Peut-être que vous étiez euh, euh, en train de, de vous poser des questions. Vous ne saviez pas quoi comprendre, quoi faire avec cette personne. Et là, il y a une clairvoyance. Si vous allez comprendre pourquoi cette personne, s'est comportée de cette manière, pourquoi elle n'a pas été à vos côtés, peut-être parce que justement, elle a eu des manques. Euh, son enfance a été difficile, son enfance a été... Euh... <coughs> Alors, son enfant, son enfant intérieur, c'est quand il a été enfant, peut-être qu'il n'a pas été traité, comme il, a fait, il, a, il aurait fallu, euh, peut-être avec un manque de tendresse, un manque de, de soutien. Euh, il suffit que la maman ou le papa ne se soient pas comportés de la meilleure des façons. Il y a des traces après dans la vie d'adulte, hélas. Euh, on n'est pas parfait, on apprend chacun. On, alors, on a les parents, soi-disant, qu'on doit avoir parce qu'on les a choisis pour ne pas recommencer la même chose. Donc théoriquement, si vous avez des parents qui vous euh, montrent un schéma, c'est que c'est ce schéma qui ne va pas vous plaire en général. Qui ne va pas vous plaire, que vous ne voudriez pas reproduire. Et très souvent, j'ai eu affaire à des personnes autour de moi, des amis, qui ont des parents qui, euh, c'est des gens euh, durs, même des fois mauvais dans, dans cette vie. Pourquoi Parce que vous avez, dû, <rire> vous avez dû être comme ça dans une autre vie. Et donc, vous avez choisi vos parents pour qu'on vous montre ce que vous avez été et que vous ne le refaisiez pas, puisque on est en voie d'évolution chaque jour un peu plus. Donc, on doit comprendre des choses qu'on ne doit pas reproduire. Donc, voilà. Donc là, il y a un changement de conscience, il y a une évidence, surtout pour cet homme, ou en tout cas pour cet ex, si c'est une femme, parce qu'elle elle tape un peu dans des énergies où elle va se rendre compte de ce qu'elle a vécu dans le passé, quand il était enfant, adolescent, ce qui n'a pas euh, eu, peut-être, à euh, donner un impact dans sa vie sentimentale aujourd'hui. Voilà. Il en prend conscience. Mais comme c'est protégé, peut-être monsieur va prendre conscience réellement de sa position, de ses défauts, de ce qu'il n'a pas fait, de, voilà, du manque qu'il a vécu. Enfant intérieur, regardez. Blocage karmique, c'est ce que je viens de vous dire. <rire> ah, c'est rigolo. Blocage karmique. Ce que j'ai fait dans le passé, ce que j'ai vécu avec mes parents, ce que j'ai donné moi en tant que parent dans une vie antérieure, ben, je le revis aujourd'hui pour en prendre conscience. Donc il y a une prise de conscience vraiment euh, véritable sur un homme ou sur une femme de votre passé par rapport à son vécu avec ses parents, à ce qu'il n'a pas pu créer en fait. Il n'a peut-être pas eu d'amour et donc on lui reproduit. Et on lui dit peut-être que toi, pour tes enfants, tu ne devrais pas le faire, tu vois Chakras sacré, encore des intérêts oubliés. On a laissé tomber ces désirs profonds, ces désirs de réalisation, ces désirs de création, ces désirs d'enfant. Alors, ah, j'ai un message aussi pour certains qui n'ont pas d'enfant, qui n'en veulent pas. Ben, c'est dû à leur enfance. Pourquoi Parce qu'ils ont eu une, euh, une relation un peu dure avec leurs parents, où il y a eu des manques, un vide, des sacrifices, je ne sais pas, des, une perte. Et ils ne souhaitent pas reproduire la même chose. Donc, du coup, ils ont peut-être fait des vœux de ne plus avoir d'enfants dans une autre vie. On a souhaité ne plus, puisqu'on a vécu quelque chose qui nous a blessés. OK ça peut être aussi quelqu'un qui a euh, un manque au niveau, donc intimité, relation sexuelle, épanouissante. OK Il a oublié un petit peu. Il a oublié son enfant intérieur. Il a oublié de nourrir son enfant intérieur. Sa relation avec lui-même, son, son enfant, son propre enfant, ce qui lui fait plaisir, ce qui lui fait vibrer. OK. Protection, réalisation on parle de fin de cycle donc on va vous, vous aider à vous aussi à sortir d'un cycle où on s'est un peu oublié parce que on a vécu des blessures des traumas dans l'enfance dans les relations passées euh, on a oublié ce que c'était d'être heureux avec l'autre et on a reproduit des schémas sans cesse jusqu'à temps de les comprendre et là la compréhension elle arrive hein la compréhension l'ex partenaire vous comprenez quelque chose qui se répète dans cette relation pourquoi Parce que monsieur a dû ou madame a dû vivre quelque chose qui était un petit peu euh, déstabilisant dans son enfance, traumatisant pour certains, euh, manque d'amour, manque d'amour, manque de, de soins, manque de, de compréhension, d'ouverture, un petit peu trop dur, je, je pense, hein, des personnes qui ont été un peu trop dures vis-à-vis euh, -vis de, de leurs enfants. Et donc là, on vous dit que ça arrive à terme euh, déblocage du troisième œil Encore une notion de angoisse et peur bon, C'est marrant parce qu'il y a un petit, un petit écho Avec le premier tirage euh, Vous comprenez enfin ou Monsieur va comprendre, madame va comprendre Cet ex va comprendre pourquoi Pourquoi il est angoissé Par rapport à la relation, à l'amour Pourquoi euh, il n'arrive pas à avancer Pourquoi il n'arrive pas à réaliser ses désirs Sur le domaine sentimental Parce qu'il y a une répétition de schéma Il y a une répétition qui vient De ses vies antérieures il est en train de reproduire ce qu'il ce, ce qu a déjà reproduit dans les vies passées ou ce, les, ou ce que ses parents reproduisent. Il faut qu'il le comprenne euh, pour se délivrer. Et l'univers le force à arrêter ça, hein. arrêter à s'oublier, à arrêter à, à se faire passer sa vie intime, à la faire passer après. Angoisse et peur. Troisième œil. Il a aussi une peur de voir la vérité en face, de regarder les choses en face. Hein, de se les avouer. Regardez, on a lâché prise. Dernier message, donc il faut qu'il lâche prise, il faut qu'il arrête de contrôler. Oh là là, sous le dessous du paquet, j'ai encore le notion de chakra du cœur, un manque, un manque d'ouverture, un manque de prise de conscience, on a un ralentissement. Cette personne, inconsciemment, elle a eu des rancunes envers quelque chose ou quelqu'un et on retrouve l'énergie du chakra sacré ici. Des rancunes envers une personne, peut-être envers un parent envers un enfant, envers euh, quelqu'un qui lui a fait du mal dans des vies passées. Et du coup, il a du mal à, à ouvrir son cœur. Il a du mal à faire confiance à cause d'une un, répétition euh, de schémas passés, de traumas passés. Il faut absolument qu'il lâche prise et qu'il euh, se laisse porter par les événements, qu'il euh, qu ou elle, hein, je, je dis « il » parce qu'il y a un ex, mais euh, ça peut être une personne qui a du mal à, à regarder la vérité en face et à s'avouer... Que, par exemple il a tort, il a tort euh, d'être dur, il a tort ou il ou elle a tort de, de s'oublier, d'oublier ses désirs, d'oublier son. voilà, de se chouchouter, de se faire vraiment euh, du bien, euh, d'accepter aussi la relation amoureuse. C'est aussi un mal. Euh, le mal, ben, on a peur de souffrir, donc on se protège, donc du coup, on met des barrières, du, du coup on ne s'investit pas, ou à moitié, ou que partiellement. Euh, où on ne va pas vouloir la vie à deux, on va la refuser, voilà. Donc inconsciemment, il y a un besoin de contrôle, et là, monsieur ou madame a besoin d'un lâcher-prise total, c'est-à-dire de s'en référer, de se dire, ok, maintenant, je fais confiance à l'univers, si la personne, elle m'est destinée, elle viendra, je n'ai pas à souffrir pour autant, je n'ai pas à répéter les mêmes schémas pour autant, voilà. Mais ça, c'est un, pro un problème. Hein. Le blocage karmique, ici, se répète par rapport à son enfant intérieur. Donc, on lui montre, ses parents lui ont montré peut-être un caractère qu'il a tendance à reproduire et qu'il ne devrait pas. Puisqu'on voit un désintérêt oubli de son enfant, de son chakra sacré. Mais, dans, en fait, dans, dans cette relation, on va l'obliger à, à en terminer. On va l'obliger à regarder les, la, la, la, la vérité par rapport à ses angoisses ou ses peurs. De, de la relation, de l'intimité, de la profondeur de la relation, de l'engagement, euh, de la douceur aussi qui doit s'accorder par rapport aux relations amoureuses. Elles ne sont pas forcément négatives. Elles ne sont pas forcément dures. On n'élève pas forcément des personnes sans leur donner de l'amour, des petits-enfants sans leur donner de l'amour, de l'affection, en étant trop euh, dur, je ne sais pas moi, hein. Voilà, moi, j'ai pas été élevée dans la dureté. Mais après, c'est vrai qu'il euh, y, y a des manques. Il hein. y, y a toujours des manques. Donc, voilà, mes amis. Et on retrouve l'énergie de la famille. Voilà. Qui sait que vous avez besoin de pardonner dans votre famille C'est peut-être votre parent, un de vos parents, votre maman, votre papa, la relation à la mère. Est-ce qu'elle a été dure, sévère Est-ce qu'elle vous a donné... Alors, qu'on soit dur et sévère, mais qu'on ait des, une partie où on va effectivement être euh, généreux, tendre avec ses enfants, OK, là, il y a moitié-moitié. Mais si c'est que de la dureté, si c'est que tu dois faire ça, tu dois, il y a des responsabilités en tant qu'enfant, alors qu'on devrait avoir quand même un côté amusant, s'amuser, profiter de la vie, ne pas être toujours dans la responsabilité. Des fois, il y en a qui mettent leurs enfants tout de suite dans des responsabilités trop prenantes. Et ça les durcit, en fait. Certes, ça les fait grandir plus vite que la normale, mais ça les durcit. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Donc J'espère que ce petit tirage vous aura donné un petit euh, éclat. Et donc, passez, pensez à ouverture du cœur, ouverture... Laissez-vous aller, laissez-vous porter par l'amour qu'on vous donne, surtout. Si on vous le donne, appréciez-le remercier cet amour. Parce qu'il a été au ralenti, hein, à cause de rancune. Et même dû peut-être à un travail un peu trop prenant. Des responsabilités qui sont tombées un peu trop vite. Aussi. Voilà, mes amis. Je vous fais de gros bisous. Passez un bon week-end. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.